Si vous réfléchissez à partir au Kenya et vous vous posez des questions sur le fonctionnement du pays, cette vidéo est pour vous. Si vous ne me connaissez pas, moi c'est Maya, j'ai 19 ans et je pars bientôt en Tour du Monde. Pour suivre mon Tour du Monde, abonnez-vous à cette chaîne YouTube et venez me suivre sur TikTok. J'ai eu l'occasion en juin 2022 de passer un mois au Kenya, entre Rosinga Island, Nairobi et Ambocelli. On a passé un mois incroyable, dont trois semaines à faire du volontariat. C'était mon premier pays africain, dont tout ce que je vous raconte dans cette vidéo ça prend un peu avec un grain de sel parce que c'est le seul pays que j'ai visité en Afrique donc je sais pas si tout ce que je vous raconte est aussi utilisé, enfin fait en, dans d'autres pays en Afrique. Quand on était à Rosinga Island, on était quand même avec les locaux dans un mode de vie très très rustique euh, comme ils vivent là-bas quand ils vivent en pauvreté et j'ai trouvé ça très intéressant de vous partager certaines des choses que j'ai pu remarquer. Il faut savoir que ce que je vous raconte là, ça fait vraiment partie de mon expérience et de ce que j'ai vécu moi au Kenya mais ça peut être vraiment différent selon votre voyage, qui vous êtes et ce que vous connaissez du Kenya. Commençons par Nairobi, parce que je pense que la plupart d'entre vous qui vont au Kenya atterrissent à Nairobi. Que dire sur Nairobi On n'y a pas passé très longtemps, euh, on y a passé une journée au début et après on y a passé 3-4 jours, mais on n'a pas vu grand chose de Nairobi. Par contre, on est allé prendre un bus dans le centre de Nairobi, et laissez-moi vous dire que le centre de Nairobi, c'est pas du tout un centre comme on l'imagine. C'est vraiment un endroit où il y a de la pauvreté très euh, visible et, euh, et c'est terrible. C'est vraiment on a l'impression qu'on a mis quatre mondes au même endroit, quoi. c'est un truc de fou. Euh, C'est-à-dire que vraiment, le Kenya, on a trouvé que c'était deux mondes. C'était deux opposés, très flagrants. C'est-à-dire qu'il y avait le côté centre commercial euh, européanisé comme on a ici, avec même plus de trucs qu'on a nous. Il y a Carrefour, il y a tout ça. Mais en fait, dès qu'on sort de tous ces quartiers aisés, européanisés, etc., on se retrouve vraiment dans, dans une sorte de vieux Kenya. Euh, C'est-à-dire où il y a beaucoup de pauvreté, il n'y a pas grand-chose. C'est très rustique en fait le Kenya et nous on a vécu ce Kenya là parce qu'on y est resté trois semaines au fin, fond de... au fin fond du Kenya. Nairobi on a visité le Giraffe Center qui est très très très chouette à visiter, le Karen Blixen Museum, magnifique musée. Et puis après on a principalement passé notre temps tranquille à Nairobi parce que on revenait de trois semaines de volontariat et on était détruite de fatigue et on a profité d'une vraie douche. Vous baladez dans Nairobi en bus, ça doit être faisable, nous on l'a pas fait. Je, de ce que j'en ai vu, ça m'a pas l'air d'être la meilleure des options. Nairobi, je vous le conseille de le faire en Uber, euh, ça coûte pas très cher, vraiment, pour, même pour des longues distances, franchement, c'est carrément euh, payable. Quand vous êtes au Kenya, je vous conseille fortement de prendre une carte SIM locale. Nous on a pris Safaricom, et je vous le conseille d'ailleurs, ça marche très bien, c'est pas très cher, c'est efficace. Euh, et surtout parce qu'en fait, grâce à votre carte SIM, vous allez pouvoir payer avec ce qu'ils appellent MPSA. MPSA, nous on est arrivé, on ne comprenait rien au système et encore aujourd'hui je suis pas sûre d'avoir tout, tout compris. Mais en gros c'est un truc qui vient avec votre carte SIM et quand vous mettez la carte SIM dans votre téléphone ça vous installe MPSA et en fait vous y accédez via les réglages et c'est un système de paiement. MPSA c'est un système de paiement qui va vous permettre de régler euh, partout, c'est-à-dire que ce soit euh, un autre numéro de téléphone ou un commerçant. Les commerçants vous pouvez les payer directement via MPSA sans frais additionnels. Tandis que euh, si vous envoyez un numéro de téléphone, vous payez quelques, quelques centimes. Ça dépend de qui vous faites la transaction. N'empêche que MPSA, c'est ultra utilisé là-bas. Genre, c'est pas une blague. J'ai très peu utilisé ma carte bleue. Je ne l'ai pas utilisée d'ailleurs, ma carte bleue. Euh, tout ce que je faisais, c'était retirer du liquide, aller dans une boutique ou un petit stand où vous pouvez déposer de l'argent sur votre MPSA et euh, ils vous font le transfert, ils gardent le liquide et ils vous mettent de l'argent sur votre téléphone. Un concept ultra particulier mais qui fonctionne franchement très très bien. Un autre truc qui est à savoir avec l'argent, c'est de négocier. Sinon vous allez vous faire avoir. Alors pas si vous êtes dans des grosses enseignes, des trucs comme ça, genre les prix, s'ils sont fixes, ils sont fixes. Si vous achetez chez un, chez un petit marchand et que vous êtes blanc, il va essayer de vous arnaquer. Demandez toujours le prix de ce que vous achetez s'il n'est pas écrit quelque part parce que vous allez vous faire arnaquer. Attention de ne pas descendre trop bas parce que soit on ne vous donnera pas le produit, soit je trouve ça quand même dégardant pour la personne qui le vend parce que ils ont quand même des familles à nourrir eux aussi. Mais vous comprendrez rapidement les prix euh, en rentrant dans, sur le pays parce que ça, ça se comprend quand même rapidement. A savoir c'est que même dans Nairobi, alors dans les quartiers riches vous ne le verrez pas, mais c'est présent. Ils n'ont pas de système de tri ou de recyclage ou de je ne sais quoi. Je ne sais pas où vont le gros de leurs déchets, je vais être honnête, je ne le sais pas. Mais la plupart sont brûlés. Je sais que typiquement un foyer va brûler ses ordures. Ça, on a commencé à le remarquer à Nairobi dans le centre parce que quand on allait prendre le bus, on a remarqué qu'ils brûlaient les déchets à même le sol en fait en plein milieu de la route. Euh, et ça, c'était. Terrible, et d'ailleurs, depuis je suis vraiment dans une démarche zéro déchet parce que ça m'a brisé le cœur, et encore aujourd'hui, ça me. Genre, vraiment, ça me prend en trip parce que on se rend compte de la réalité de ce que c'est qu'un monde qui ne sait pas gérer les déchets. Et quand on était à Rosinga Island, euh, c'est vrai que là-bas, on voyait notre maid, donc la femme de maison en fait, de chez qui on logeait, qui prenait notre poubelle et qui allait la, la brûler derrière la maison. Quand on est parti, tout le monde était très inquiet par rapport à nous parce qu'on est parti, on était deux filles. Tout le monde nous disait, non mais vous êtes dans un pays noir, euh, c'est pas raciste ce que je dis, parce que c'est très vrai, c'est un pays d'Afrique noire, et, euh, et on peut croire que c'est super dangereux. On a eu l'occasion pendant 3 semaines d'être au, au plus proche en fait, de la population, et c'était incroyable. Ils nous ont raconté, et c'est pas juste une perception, c'est vraiment, ils nous l'ont dit, ils nous ont dit, nous notre objectif quand vous venez au Kenya c'est de vous protéger. C'est à dire que... Il existe des personnes malveillantes où que vous alliez, d'accord que ce soit au Kenya, que ce soit en France, que ce soit en Asie, peu importe, ça existera. N'empêche que, en règle générale, ils vont vous protéger. C'est-à-dire que si vous arrive quelque chose, ils vont se sentir responsables qu'une personne blanche ait subi quelque chose dans leur pays. Et j'ai trouvé ça assez fou comme vision d'un touriste, comme vision d de quelqu'un qui vient visiter leur pays parce qu'en France on n'est pas du tout, je trouve, en tout cas aussi bienveillant envers les gens qui entrent dans notre pays. Et j'ai trouvé ça vraiment vraiment cool. Si vous allez dans les zones un petit peu plus rurales du Kenya, soyez prêt, en tant que personne blanche, à vous faire euh, remarquer. Il y a un nom en Swahili qui définit les personnes blanches, c'est Mzungu. Vous allez remarquer, ils vont, ils vont crier Mzungu, Mzungu, Zungu, Zungu, partout. Et c'est pas une blague. Hein. C'est-à-dire que nous, on, avait, on marchait dans, dans le petit village et en fait, on était Zungu partout. Euh, ils venaient, ils nous approchaient, ils discutaient avec nous, parce que pour eux, c'était une fierté que des Blancs discutent avec eux. Euh, parce que c'est signe de richesse et, et c'est vrai que c'était très particulier comme sensation parce qu'on arrivait quelque part, on avait tout de suite remarqué d'où parce qu'on était blanc en fait. Et les enfants venaient nous approcher, ils nous touchaient comme ça quand on travaillait à l'école, ils venaient et vraiment en fait, ils jouaient avec notre peau, avec nos cheveux, avec nos bijoux c'est des choses qu'ils n'ont pas vraiment l'habitude de voir et nous, nous ça nous a vraiment marqué au début. C'est pas dégradant, c'est-à-dire que c'est pas un mot dégradant. De leur part en tout cas ils le disent pas d'une façon négative ou supérieure, vraiment c'est juste leur façon d'appeler un blanc. Et c'est très particulier parce que c'est pas du tout un rapport raciste, c'est pas du tout un rapport hiérarchique. En tout cas dans la partie où on était ils étaient tellement curieux de nous voir euh, et tellement fiers qu'on soit là-bas qu'ils passaient leur temps à nous approcher, à discuter avec nous, à nous toucher, à nous proposer des trucs, à nous vendre des trucs, enfin, c'est... C'était impressionnant, euh, on s'y attendait pas et c'était vraiment particulier. Ce qu'on a, qu a subi <rire> au début, en tout cas au Kenya, c'était l'African Time. Tout est lent, mais tout est très lent. Vraiment, là-bas ils appellent ça African Time. Ils ont pas vraiment, en fait il y a des horaires, mais c'est très subjectif. C'est à moi d'être dans un truc hyper institutionnel, euh, vous pouvez attendre. Voilà, prenez, prenez votre temps, on n'est pas pressé. <rire> Ensuite moi j'ai eu la chance du coup de passer trois semaines dans une école, à, à être volontaire dans une école. Et en fait je me suis rendu compte que leur utilisation de l'anglais est complètement différente de la nôtre. Alors je parle de la nôtre parce que nous on apprend l'anglais scolaire en école, moi je l'ai appris en, aux Etats-Unis. Et en fait ils ont des expressions, des expressions au Kenya qui sont euh, très particulières. C'est à dire que les enfants les premiers jours, ils me regardaient et me disaient euh, « you look smart ». Et je disais bah c'est gentil mais j'ai pas l'air intelligente quoi, alors peut-être parce que j'étais blanche par rapport à eux, je savais pas trop comment me positionner, et en fait j'ai appris par la suite que pour eux smart ça veut dire beau, donc you look smart ça veut dire tu es jolie, tu n'es pas intelligente tu es jolie. Et j'ai trouvé ça fou, et ils ont quelques expressions comme ça qui m'ont assez perturbée. A savoir qu'au Kenya ils ont deux langues nationales, l'anglais et le swahili. Le dernier truc qui est important si vous allez au Kenya, alors peut-être un petit peu moins si vous y allez en voyage touristique dans des beaux hôtels, euh, mais nous, je sais qu'on a vraiment euh, perçu des blackouts d'électricité, c'est-à-dire que des fois il y a des moments où il n'y avait plus d'électricité. Alors dans beaucoup d'endroits, quand même, il y a un générateur de secours parce qu'ils ont l'habitude. Mais soyez prévenus, alors, si ça coupe, c'est normal, ça va revenir. J'espère que cette vidéo vous a été utile si vous comptez aller au Kenya bientôt. N'hésitez pas à me laisser aussi dans les commentaires si vous avez des questions, j'y répondrai avec grand plaisir.